Scorpion et ascendant Scorpion, bonjour, euh, ravi de vous retrouver pour ce portrait insolite de votre signe. Mmh. Si vous étiez une qualité, moi je dirais la perspicacité, parce qu'alors euh, franchement euh, quand le sentiment ne s'en mêle pas, vous êtes absolument imparable, vous voyez tout, vous analysez tout, vous détaillez tout, et euh, en général euh, vous voyez ce que les autres ne voient pas, c'est-à-dire euh, ce qu'ils essayent de cacher, ce qu'ils essayent, parfois les, leur volonté de mentir, euh, donc vous êtes perspicace. Si vous étiez un défaut, je dirais le pessimisme. En fait, vous êtes extrêmement euh, euh, superstitieux et vous préférez euh, dire euh, que ça ne va pas se faire euh, et avoir une bonne surprise. Hein. Euh, la plupart des Scorpions sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont voir le pire, euh, comme ça ils sont sûrs que de toute façon euh, ce ne sera pas pire que le pire, donc ça ne peut être que mieux. Hein. C'est un calcul, mais euh, ça se discute. Si vous étiez une couleur, je dirais... Euh le marron, le pourpre, enfin les, les couleurs de l'automne, parce que d'abord c'est votre saison et que euh, c'est le moment où donc toutes les feuilles tombent, vont pourrir un petit peu, ça va aller sous terre, ça va germer et ça va renaître. Hein. C'est la... comment dire, la dialectique de votre signe, hein, la dualité de votre signe, la mort et la renaissance, avec cette capacité qui est la vôtre d'aller très bas, très profond et de remonter et d'aller très haut aussi. Si vous étiez un plat, je dirais euh, un plat euh, quand même assez euh, pimenté, hein, euh, par exemple comme les plats euh, indiens euh, qui vous arrachent un petit peu euh, la bouche. Euh, euh, pourquoi? Parce que euh, vous êtes un signe intense, vous aimez l'intensité, il faut que ce soit fort, que tout soit fort, les sentiments comme la nourriture ou même les alcools, vous aimez que tout soit dans un un extrême, finalement. Mmh. Euh, si vous étiez un sport, euh, je dirais un sport de l'extrême, euh, comme l'alpinisme, comme euh, euh, vous savez ces gens qui skient sur les crêtes, euh, euh, tout ce qui est un petit peu euh, dangereux aussi, hein, parce que vous aimez euh, vous mettre en danger, vous aimez tutoyer les, euh, la mort d'une certaine manière, hein, ça fait partie de, de vous, et euh, tous ces sports qui finalement euh, euh, sont extrêmement euh, dangereux, hein, par exemple, je sais pas, les équilibristes, vous savez, qui traversent sur un fil, euh, tout, tout ce genre de, de sport, euh, les sports de vitesse aussi, euh, la moto euh, par exemple, euh, tout ça vous représente assez bien. Si vous étiez une ville, euh, je dirais euh, une ville du Canada, Montréal, euh, parce que euh, il y a une vie souterraine, c'est-à-dire que l'hiver, quand il fait très froid, euh, les habitants de Montréal euh, vivent dans des espèces de galeries souterraines où il y a tout, hein, les commerces, euh, tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Et le scorpion est un signe qui a un étage euh, souterrain qui est parfois beaucoup plus important que ce qui est au-dessus et que ce qu'il montre. Le, le Scorpion ne montre jamais, ne se montre jamais vraiment tel qu'il est, euh, en revanche il a une vie intérieure, souterraine, extrêmement importante. Si vous étiez un, un chanteur, alors je n'ai pas choisi le chanteur pour ce qu'il chante, mais pour son prénom, il s'appelle Eros Ramazotti. Alors Eros, vous savez, c'est la c'est euh, la pulsion d'amour hein, par rapport à Thanatos qui est la pulsion de mort. Donc Eros, c'est Eros qui vous euh, dirige la plupart du temps, en tout cas quand vous êtes dans le désir, parce que vous êtes un signe qui est marqué par un fort désir, une forte sexualité et, et donc, donc euh, Eros Ramazzotti est vraiment le chanteur qui vous représente le mieux. Si vous étiez un acteur ce serait plutôt une actrice, euh, elle est scorpion comme vous et il s'agit de Sophie Marceau la petite fille de tous les français, hein, tout le monde l'a adorée dans la Boom, et euh, elle a eu une vie très marquée comme le Scorpion, par des épreuves, par des difficultés, par des relations d'amour passionnées hein, avec son, le réalisateur Zulawski, avec qui elle a eu un enfant, qui était quand même quelqu'un aussi de très intense. Il y a eu beaucoup d'intensité dans sa vie et je suppose, qu'elle continue à rechercher cette, cette force, cette puissance de l'émotion et de la sensation. Si vous étiez un mot, eh bien je dirais que c'est le mot mystère, parce que vous aimez vous entourer de mystère, je vous le disais tout à l'heure, vous n'aimez pas être lisible, vous n'aimez pas que les gens euh, sachent ce que vous pensez, euh, de ceci, de cela, à moins que vous, votre métier ne soit euh, vous oblige à exprimer des, des opinions, mais autrement, vous êtes plutôt du genre euh, à cacher. Euh, à, votre devise serait pour vivre heureux, vivons cachés. <musique> euh, si vous étiez une marque, eh bien, euh, je dirais euh, une marque. Euh, d'eau, bien que vous aimiez euh, aussi euh, l'alcool, mais euh, de l'eau qui vient d'en dessous, qui vient de la montagne, euh, par exemple, euh, je dirais l'eau des viands par exemple, mais il y en a d'autres euh, qui prennent la, leur source au, au plus profond euh, de la terre, et euh, je suppose que euh, le côté clair de l'eau est peut-être moins euh, approprié pour vous, mais c'est euh, le fait que ça soit ça se passe à l'intérieur, qu'on ne, euh, ne voit pas comment ça se passe au départ, à la source. Si vous étiez un hobby, je pense que vous seriez euh, les échecs, je parle du jeu d'échecs, hein, qui est un jeu de stratégie, mais alors vraiment il euh, n'y a pas mieux. Et vous avez le sens de la stratégie, vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir, qui n'est pas du tout dans l'impulsivité et vous avez toujours deux ou trois coups d'avance, c'est ce qui fait que vous êtes quelqu'un d'extrêmement apprécié euh, dans une société ou dans, dans votre travail. Vous savez exactement où vous allez et à quoi ça va aboutir, au contraire du Bélier qui agit et qui réfléchit après. J'espère que vous avez aimé cette euh, spéciale vidéo euh, portrait insolite et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne!